Radio Libertaire, donc 89.4, c'est la fin du Salon du Livre Libertaire 2017. Il est probable qu'on se retrouvera en 2019. Salon Libertaire qui a vu passer plusieurs milliers de personnes durant ce week-end. Beau soleil, belle ambiance, et donc on va essayer de conclure ce salon où il y a eu à la fois des auteurs, des éditeurs, des livres de la culture, des débats et du cinéma. Voilà, on a réuni tout un panel de militants qui, durant ce week-end et bien avant le week-end, ont préparé ce salon-là, qui vont vous dire un petit peu les premières leçons, les le premiers ressenti sur ce salon du Livre Libertaire 2017. Je crois que Patot vous l'avez Ah bah volontiers. Alors euh, moi je vais vous dire que j'étais très content parce que euh, la première journée s'est déroulée sous un flot assez continu de visiteurs. Et surtout, la grande surprise, c'était cette journée où il y avait quelques enjeux nationaux, je dirais. Et en fait, ça a été l'occasion surtout de, de faire un petit sondage avec les, nos visiteurs sur ce qu'ils pensaient des élections. Alors hier, s'ils en <rire> pensaient sans avoir voté, c'était assez intéressant. Et aujourd'hui, après avoir voté... Et pour certains d'entre eux. Pour certains d'entre eux, mais je parle des visiteurs pour certains d'entre eux, bien sûr. Et donc, il euh, y a une, une idée formidable qui est émergé de ça, c'est de faire un site, où pour que la, consiste, la... converse, ah, pardon, <rire> on est un peu fatigué, désolé. L'échange continue entre les deux tours et après les deux tours, parce que voilà, c'était, on a fait ce salon le, justement le jour des élections, et, et c'était assez rigolo euh, de le faire ce jour-là. Quand tu parles des deux tours, on est d'accord, tu parles des deux tours. Oui, pas les tours de taille. Donc, euh, en effet, c'était un beau pari, je pense, de le faire euh, ce week-end-là. Moi, pour ma part, je me suis un peu plus occupé euh, des euh, faire venir euh, du monde de l'international. Et euh, donc, j'ai eu le plaisir d'avoir euh, Mario, qui a fait une présentation sur la situation euh, politique euh, et sociale euh, au Portugal, au Brésil. et euh, il y a eu aussi euh, Daniel Pinos qui a fait une présentation sur euh, Cuba après euh, la mort de Fidel Castro et euh, les anarchistes là-bas, comment ils, comment ils se mobilisent, comment ils euh, s'en sortent. Et euh, on a eu aussi eu, euh, la, la, le, le grand plaisir de recevoir euh, Burst, un camarade qui fait euh, un, un, une émission radio en fait, euh, aux états unis en Caroline du Nord, à Asheville. Et euh, qui était là aussi, qui est intervenu à la radio, peut-être hier vous l'avez entendu. Et euh, il n'était pas dans un débat, mais voilà. Donc... Euh, Là, pour conclure, on a, on a Mario qui est là et on a uh, Burst qui est là. Peut-être qu'ils veulent dire quelque chose. Euh, non, euh, pour moi, c'est toujours euh, très agréable de venir ici. C'est mon troisième salon. Et Au-delà des livres, c'est toujours important pour voir les nouveautés, etc. C'est toujours euh, une place euh, privilégiée pour euh, trouver des, des, des amis de l'AFA et d'autres... Euh, D'autres groupes anarchistes, et même des, des, des anarchistes d'autres états qui, qui viennent ici, donc c'est toujours très agréable de, de, pour moi de venir ici. Et Burst, une petite réaction C'est ma expérience. Tout yeah. um, le monde a été so friendly, le café était très fort, The beer était good et les livres looked beautiful. Donc euh, c'était vraiment sympa, le café était fort, la bière <laughs> était euh, fraîche, euh, non, c'est plus et. Euh, et les, et les, lèvres, et les, les livres <laughs> avaient l'air vraiment <laughs> fantastiques. Donc euh, voilà, même s'il ne comprenait pas euh, tout, tout ce qui était dedans, mais. Euh, mais you found uh, an English book. Hein? But I don't have it with me. So I can't ouais. Donc il a quand même, même trouvé un livre en anglais. Il ne l'a pas avec lui, il ne se rappelle pas, Edith, mais. Euh, voilà, donc il est pressé de le lire. Et. Euh, And what, what do you think comparing, uh, for example, to other book fairs where you've been, uh, perhaps in New York, perhaps in Montreal? What do you think, par rapport à d'autres salons du livre que tu as pu faire aux États-Unis ou au Canada, par exemple, à Montréal? Well, I've never been to New York, to the book fair in New York, but in the Bay Area, um, it's pretty comparable to this, with a few series of workshops that are very engaging, as well as a lot of people presenting their projects and books um also a beautiful very airy light space. trouvé l'espace très beau et magnifique et et lui il est plutôt l'expérience d'un salon du livre qui se passe à Beria qui est aussi dans Caroline du Nord et du coup, il a il c'est un peu pareil, il y a des débats, il y a des il y a beaucoup de projets ou d'éditeurs qui présentent leur leur boulot et donc voilà en tout cas. Thanks birds. Thank you so much. Merci Mario attends, et attends, je pour, passe... pour, pour, pour finir la, la dimension internationale, il y avait aussi un camarade italien de Trévise qui a trouvé que ce salon était extrêmement intéressant, beaucoup de monde qui y passe, et qui était un grand salon, parmi les grands salons qu'il a connus dans le mouvement Libertaire et autour des livres. Bonne nouvelle. Monsieur, monsieur Pierre, le, le, le, le... le coordonnateur général. Bah, moi je suis, je suis très content. Euh, et j'ai envie de dire euh, si j'avais un souhait. Ça serait que finalement tout le monde euh, euh, fasse des salons, des ads, des squats, des... ouvre des espaces où les gens se rencontrent, où on échange et on essaye d'être un peu plus imaginatif, un peu plus créatif que juste aller voter pour le moins pire. Et de se faire des bisous aussi euh, Après, chacun fait comme il veut, mais moi je suis plutôt pour. Florian <rire> Bah moi aussi, je suis content. Oui, c'est Quentin, oui, c'est Quentin, Quentin. Alors excusez-moi, c'est Quentin. Ne oui, sois pas ému. Oui, pas oui, si je suis Quentin. ému, community par... manager. Voilà. Je suis ému par ce monde, cette. Non, non. Moi, je suis content. Il y a plein de. J'en avais parlé à plein d'amis à la fac, plein d'amis de... plein étudiants ou pas. Enfin bref. Et j'ai vu plein de jeunes aussi au salon du livre. Donc du coup, c'était, c'était cool, quoi. Et euh, puis voilà, je suis content. C'est pas mal. Non, puis des camarades voilà, de Turquie, d'Italie, à euh, qui, qui j'en avais parlé, qui sont venus avec plaisir et qu'on trouvait que c'était vraiment. Euh... Je crois que ça avait, ça avait de la gueule. Quoi. Bon, moi je viens de euh, plein fond de la campagne. En fait, je trouve que le salon du livre, c'est vraiment le moment génial pour ne pas lire. Ça... C'est où ta campagne quand même ah, Moi je viens de Bretagne, je viens du centre de la Bretagne quoi. Et le salon du livre c'est le moment génial pour ne pas lire C'est vraiment le moment génial où on fait de l'éducation populaire politique Et où on peut sortir des bouquins Parce que c'est le moment où on rencontre les gens qui les écrivent C'est le moment où on rencontre des gens qui réfléchissent, qui parlent, qui pensent, qui font plein de choses Et vraiment c'est génial de ne pas avoir à lire Et donc je vous invite tous à venir au salon du livre <rire> Pour ne pas lire et pour vraiment accéder à des moments d'éducation populaire politique Qui permettent de sortir du livre Et vraiment ce salon c'est génial pour ça et euh, moi, je crois qu'il y a eu une rencontre assez euh, rocambolesque à, à l'entrée, euh, plusieurs rencontres ouais, en tout cas, au moins en particulier. une, moi j'en ai vu une juste à côté. Il y a un homme bien. en noir, en soutane, qui est rentré, alors je l'interpelle, je lui dis « mais vous ne vous trompez pas, ici c'est ni Dieu ni maître ». Alors il me dit « mais il y en a toujours qui se sont trompés de maître ». Et donc, euh, il est quand même venu voir, il était plutôt étonné que le mouvement anarchiste en France soit si important du point de vue des gens qui étaient dans la salle, et puis je l'ai quand même protégé parce que j'avais peur qu'on découpe des drapeaux dans sa soutane. Et je me suis dit, on ne peut pas le laisser ressortir qu'une nu. Donc voilà, il a regardé. C'est bien. On a aussi cette tolérance-là, pour peu qu'il ne nous emmerde pas, qu'ils puissent venir consulter nos livres et éventuellement euh, perdre leur mauvaise idée d'avoir un dieu et avoir des maîtres. Voilà. Bon, euh, et attendez, attendez, quoi. moi je, je, quand même, je souhaite euh, remercier parce que la, la, la grande coordinatrice euh, depuis euh, ah oui. plusieurs mois, elle s'appelle Camille. On va elle est Camille. en plus euh, derrière merci les Camille. platines là, elle fait la technique pour le Elle finish. fait semblant de ne pas nous écouter. Ouais, merci. Camille, c'est Camille. Voilà. Camille, Camille, à toi le, ouais. dernier ouais. le dernier mot Le dernier mot, le dernier mot. Elle veut pas, elle est très timide. Non, elle, elle refuse. Bah, elle vous embrasse. Et, et, et puis merci à tous ceux qui sont venus, euh, ah oui, voilà, qui nous aident depuis avant, mais aussi aussi ce week-end, tous les gens qui sont venus euh, militants ou pas militants et qui ont voilà, qui nous ont aidé à ce que ça fonctionne Et Merci à ceux merci qui nous ont écoutés, auditeurs, auditrices ah ouais. et on se retrouve sur Radio Libertaire de toute façon ça en continuer Allez savoir pourquoi faut croire qu'en Espagne